Chers traders et investisseurs, lundi 20 janvier, bonjour. Mon Dieu que les marchés sont laborieux ce matin. Les marchés sont sans direction, sans envie et cerise sur le gâteau. Il n'y a pas de marché américain cet après-midi pour cause de Martin Luther King Day. Donc euh, la journée risque d'être longue. Les marchés ce matin ont tout d'abord commencé par consolider. Pour se reprendre en milieu de matinée un petit peu comme d'habitude et pour terminer la matinée quasiment à l'équilibre donc nous n'attendons pas, pas grand chose de cette journée qui risque comme je l'ai dit d'être assez ennuyeuse et bien évidemment euh, nous n'envisageons pas de nouvelles Position en swing trading, il faut patienter. Nous verrons bien si c'est un petit peu plus animé cet après-midi. Donc rien de nouveau en swing trading. Dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux accompagnés d'une médaille et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Espérons un après-midi peut-être aussi actif. Nous verrons bien. Mais enfin, il faut faire avec. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes raids, une très bonne journée et à demain.